Et tout le monde est bienvenu pour cette vidéo review de l'épisode 2 de Chainsaw Man. Donc, franchement, cet épisode comparé au premier, il était tellement plus dynamique. Ça fait trop plaisir. Parce que le premier, il adaptait un seul chapitre. Mais tu vois, il y avait des scènes en plus et tout. Mais lui, il adaptait deux ou trois chapitres, je crois. Et en plus, carrément, il y avait des scènes supprimées. Et pourtant, c'était tellement dynamique. Donc, franchement, ça, ça fait plaisir. Il y avait beaucoup de contenu. On a pu voir euh, du coup ce qui se passe après. Puisque l'épisode 1, il s'arrêtait quand euh, Denji est avec Makima. Et euh, bah, il a accepté de la rejoindre. En tant que Devil Hunter. Mais qui travaillera pour elle quoi. Et au final après on voit qu'elle lui dit qu'il doit devenir Devil Hunter. Parce qu'il a un démon en lui. Mais par contre si jamais. Si... Enfin je veux dire il doit travailler pour la fonction publique. Mais si jamais il quitte ce travail. Il sera considéré comme un ennemi. Et donc ils vont le tuer. Donc en gros il n'a pas le choix. Il doit travailler avec eux en tant que Devil Hunter. Donc Makima elle le met avec Aki. Et un autre Devil Hunter. Ils vont chasser des démons tranquilles. Et là, on voit un moment, dans la chambre, il voit un, un démon. Mais en fait, c'est un homme qui est possédé par un démon. Et du coup, lui, il ne veut pas vraiment le tuer. Il ne sait, sait pas trop et tout. Il y a Aki qui, qui lui dit qu'il qu ne faut pas avoir de pitié pour eux. Parce que sinon, sinon au final, c'est les gens qui sont en danger. Et c'est eux qui se mettent en danger. Et <rire> donc au final, il le bat. Et après, on voit, non, c'est juste pour des, des revues porno ou je sais pas quoi. Ou, ou des magazines, là. Donc au final, ça me film ce genre de chute parce que tu vois, c'est un shonen qui est vraiment pas comme les autres. Ça n'a rien à voir, Chainsaw Man. En deux épisodes, j'ai pu déjà le remarquer. Et, euh, et franchement, se dire que c'était dans, dans le Weekly Shonen Jump, enfin, je crois que c'était au début, mais après, ils l'ont mis sur un autre, euh, un autre journal hebdomadaire. Mais, mais du coup, ça fait bizarre quand même de se dire que... T'imagines, tu passes d'un One Piece à Chainsaw Man. C'est spécial un peu, hein. c'est vraiment pas la même chose. Tatsuki Fujimoto aussi, lui, frère. C'est un mec dans sa tête, mais je, je crois carrément en plus il a eu des problèmes, il s'est fait menacer ou je sais pas quoi, parce que <rire> c'est un fou, la vérité c'est un fou, mais les gens qui, qui lisent ils sont encore plus fous que lui, c'est ça le truc. Mais d'ailleurs du coup par rapport à ça, quand il lui disait qu'il faut pas avoir de pitié pour eux et qu'il faut y aller fermement, ça me fait penser à, à Urahara Kisuke, vous voyez dans Bleach, quand il est en train d'enseigner à Ichigo, enfin il, il lui apprenait à se battre avant d'aller dans la Soul Society, et, euh, et il lui disait qu'il faut être ferme, il faut avoir l'intention de tuer quand on combat. Il faut être ferme dans ses intentions, dans ses intentions. attaquer euh, vraiment... Enfin, vraiment attaquer parce que si tu as la moindre hésitation, et eh ben ça laisse une, une porte ouverte directe à ton adversaire qui, lui, est sûr de lui. Et, euh, et du coup, moi, je trouve que c'est à peu près le même message qu'il voulait faire passer. Et du coup, après, ils reviennent. Et on voit, y a une nouvelle alliée, c'est Power. Donc, Power, déjà, on apprend que c'est une meuf... Euh, elle aussi, je crois, c'est une meuf possédée, mi-démon, mi humaine mi -ben, je sais pas quoi. <rire> Denji, il dit, wesh, mais comment ça, on va, pas, on va pas combattre avec une démon et tout Déjà, eh, ça, c'est un but contre son camp, parce que lui-même, il a, il a le cœur de Pochita, qui est un démon. Mais bref, il dit, euh, ouais, on va pas, se battre, on va pas combattre euh, en s'alliant avec un démon et tout. Au final, il voit, il, il regarde... Il voit qu'elle a des seins et tout, il fait, oh au final, c'est pas grave. Vas-y, bienvenue, comment tu vas et tout Et tu vois, Denji, c'est un mec qui a une personnalité, elle est... elle est vraiment spéciale quand même. Et je pense que ça pourra donner lieu à des... à des situations très drôles. Et en vrai, je pense que je vais le kiffer, Denji. À mon avis, c'est un mec, il est imprévisible, il est drôle et tout. Même, on le voyait l'autre fois avec Aki quand il se promenait dans la foule, là. Il mettait des coups dans les, dans les boules. C'est vraiment imprévisible, ça. Et bon, je ressentais la douleur que se ressentait Aki, c'est horrible Franchement grosse force à lui, je ne sais même pas pourquoi ils il sont encore dans la même équipe. Et sinon en général on a pu voir que maintenant Denji, il est heureux grâce à Makima parce qu'il pouvait, il pouvait déjeuner en mangeant ses brioches, même on voyait quand il était chez Aki. Enfin, je ne sais pas s'il est chez lui ou si c'est... Enfin, je ne sais pas mais bref, il prenait un bain, il faisait du bruit, même il a enfin pu déjeuner avec des, des brioches et de la confiture... Et en mode, il mettait plein de confitures, plein de trucs, tu sais, il blindait. Et enfin, il était heureux. Et on voit que comparé à sa vie d'avant, tu sais, c'est pas la même chose, même avec Makima. Enfin, il pense qu'il y a enfin une fille qu'il aime. Après, je pense qu'elle l'aime pas vraiment, mais c'est juste pour, je sais pas, pour l'utiliser, pour, pour le faire travailler ou j'en sais rien. Mais par exemple, quand elle dit, c'est toi mon style de mec, je pense pas qu'elle le pense vraiment en vrai. Hein. C'est pour lui faire plaisir, mais, mais le problème, c'est que lui, il va vraiment le croire, c'est ça le problème. Après, d'un côté, si ça le rend heureux, pourquoi pas, hein, mais c'est juste qu'il faut pas qu'il y ait ce moment où il apprend qu'au final, c'était faux. Et... Mais en réalité, quand j'ai réfléchi, peut-être qu'il y a, il y a un petit, une petite probabilité pour que ce soit vrai, et que vraiment, elle l'aime bien, mais ouais en vrai, je sais pas. Hein. Et même, d'ailleurs, j'ai remarqué au fur et à mesure, c'est comme dans Bleach. On voit les moments qui sont dans l'opening, et euh, par exemple, je sais pas. En fait, l'opening, ça montre un peu les meilleurs moments, les moments les mieux animés, les plus beaux. Et du coup, là, c'était pa pareil avec Power. Même, on la voit dans l'opening. Elle saute d'un bâtiment. Et elle crée un grand marteau de sang. Et, et elle attaque. Et ben, on a vu, c'était la même. Parce que... Elle était sur le bâtiment. Et je crois, elle avait... Elle avait remarqué qu'il y avait un démon. Et elle, je sais pas, elle a un truc bizarre avec le sang. Elle aime trop le sang. Ou elle peut matérialiser le sang pour faire des armes et tout. Et bref, du coup, on l'a vu. Elle, elle a sauté. Elle a one-shot le démon d'un coup. Car moi, j'étais surpris un peu qu'elle qu le tue aussi vite. Mais du coup... Ouais, on voit que ça veut un peu montrer les... Les meilleurs moments de l'op. Enfin, je veux dire, l'opening, il veut montrer les, les meilleurs moments qu'ils ont animés, etc. D'ailleurs, l'opening, il est vraiment bien, franchement. Il a l'ambiance de fou. Et ça te met euh, dans l'ambiance de l'animé. Par contre, il y a un truc aussi, ça me fume. C'est que, tu sais, Makima, ça se voit qu'il y a tout le monde. Tous, tous les Devil Hunters, ça se voit, il l'aime trop. Et lui, Denji, il arrive. Et clairement, il le. Parce que, ça se voit, la plupart, ils osent pas le dire. Clairement, lui, il le dit. Il aime Makima. Et on voit Aki. Même lui, ça se voit, il est amoureux d'elle. Mais. Euh, mais il a envie de le remettre, euh, de lui remettre les idées en place, lui dire « Elle est pas amoureuse de toi, elle s'en fout de toi, elle veut juste te faire travailler. » Mais lui, euh, Denji, il est persuadé qu'elle est amoureuse de lui. Et il veut vraiment vivre quelque chose avec elle. Sauf qu'il y en a plein aussi qui veulent. Donc euh, au final, ça fait des jaloux. Et je pense que plus tard, on verra d'autres persos qui, eux aussi, sont amoureux de Makima ou des trucs comme ça. Parce que s'il y a autant de, de hype autour d'elle, et autant de gens qui, qui l'aiment trop, qui disent qu'elle est trop belle et tout, machin... C'est que forcément il y a eu ça. Donc voilà moi c'est ce que je pense. En tout cas juste ici vous pouvez voir ma revue de l'épisode 3 de Chainsaw Man. Et du coup je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et salut.